Bonjour, je suis Aimé Cogné, spécialiste marketing et responsable marketing chez AMP. Nous sommes dans la section marketing, notre blog section dans laquelle je partage avec vous les techniques de vente les plus simples et les plus efficaces pour les PME. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un aspect très important du marketing, notamment pour ceux qui vendent des produits à achat répétitif. Ce qui se passe généralement, c'est que lorsque vous vendez par exemple des produits d'assurance, on doit renouveler et que vous devez relancer votre client pour renouveler son assurance, vous relancez le client généralement à deux jours de l'expiration de son assurance auto ou encore de son assurance, santé, maladie. Ce qui fait que le client, au moment de le relancer, soit n'a pas prévu dans son budget, parce que vous êtes nombreux aussi à vivre souvent cette difficulté-là. Au moment où la dépense vient, vous n'avez pas d'argent. En ce moment-là, vous avez déjà prévu vos dépenses et tout ça. Il faut prévoir peut-être un mois à l'avance parce que généralement, beaucoup de personnes ne fonctionnent pas mois. Et le client, si vous ne l'avez pas vite relancé, ce qui se passe souvent, c'est que si une autre personne l'a relancé, il va se tourner vers cette personne. S il y a un autre avantage concurrentiel et tout ça. Alors, Tom Hopkins, qui a été vraiment l'un des formateurs de vente aux États-Unis, dit que ce phénomène-là s'appelle le cycle de démangeaison chez les clients. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se présenter quelques temps avant que la démangeaison apparaisse pour gratter, en fait. Donc, ça veut dire quoi Il dit que ça existe sur chaque produit. Généralement, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui doivent déménager, les déménagements se font beaucoup de fois en vacances. cest à dire que l'année scolaire est terminée, les gens déménagent, de sorte que les enfants puissent être à proximité de leur prochaine école, tout ça. Ils ne veulent pas déménager au cours de l'année scolaire pour éviter que l'enfant quitte l'autre côté de dans le nouveau quartier pour revenir dans l'ancien quartier pour fréquenter et tout ça. Alors, ce que vous devez faire en tant que spécialiste de vente, c'est, comme je l'ai dit précédemment, de vous présenter au moment de la démangeaison. Donc, vous allez vous présenter au minimum un mois. Pour qu'on puisse vous prévoir au moins dans le budget. Au moins, je fais cette vidéo, nous sommes le 1er décembre. Si l'assurance auto de mon client expire le 1er janvier, il faudrait qu'à partir de ce moment-là, je puisse lui envoyer des messages. Idéalement, il faut garder le contact avec le client tout au long de son processus de consommation de votre produit, avec des messages réguliers, de conseils et tout ça, pour qu'il puisse se tourner vers vous pour le renouvellement de l'assurance. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous devez faire une relance, vous ne pouvez pas faire la relance deux jours avant. Vous faites ça un mois avant. Donc, pour le 1er janvier où son assurance expire, je vais lui envoyer un message déjà pour lui dire « Ah tiens, monsieur, connais votre assurance expire le 1er janvier. » Pensez à renouveler votre assurance. Et s'il n'a pas fait, la semaine prochaine, on peut lui envoyer un message. Donc, je vais le suivre comme ça jusqu'au jour pour qu'il puisse se tourner vers moi. Parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, les gars n'ont pas toujours vos contacts. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas au moment de refaire le paiement que vous devez venir vers le client, mais c'est bien avant pour qu'il puisse vous programmer dans son budget pour payer. On se retrouve demain à 8h00 GMT pour une prochaine vidéo de conseils en marketing, en entrepreneuriat, dans des affaires, et tout cela. D'ici là, si vous n'avez pas télécharger notre livre « Les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes », vous pouvez télécharger là un extrait gratuit de ce livre-là. Il suffit de remplir le formulaire en cliquant au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Donnez votre nom et l'email à laquelle on doit vous envoyer l'extrait gratuit et confirmez dans votre email ensuite pour dire que oui, c'est moi qui fais la demande. Vous recevez automatiquement l'extrait gratuit et toutes nos formations et conseils qu'on peut déjà vous soumettre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.